Bonjour, bienvenue à l'Ethiopia, Moi, c'est Monsieur Casson, j'habite ici depuis quatre mois et je me réveille avec les rayons du soleil tous les jours. On vit dans la convivialité, donc euh, je n'ai pas de problème de communication. Je ne suis pas dans la solitude. Euh, tantôt, vous savez, la vie en groupe, ce n'est pas facile. Et surtout, la vie de plusieurs euh, nationalités. Euh, C'est des cultures différentes. Donc euh, le plus souvent c'est un peu difficile, tu ne parles pas la langue de la personne, elle ne parle pas ta langue, il y en a qui ne comprennent pas le français, il y en a qui ne comprennent ni le français ni l'anglais. J'ai beaucoup appris à l'Utopia, j'ai appris comment vivre en communauté, j'ai appris euh, qu'il est très facile d'apprendre de s'adapter avec euh, n'importe quel sorte de personnes. Elles m'ont dit euh, tous les endroits là où je pouvais aller manger étaient fermés. Il, tout le monde était en vacances. Ils m'ont dit seul à la croix où je pouvais aller prendre le petit déjeuner. Ça euh, c'était difficile. C'était vraiment difficile quand je suis j'ai découvert l'Éthiopie. Je suis venu ici vraiment. J'ai repris une autre vie. D'abord, j'ai trouvé où dormir, j'ai trouvé des euh, gens sympathiques, euh, vraiment euh, des gens qui to tolérants. Donc, euh, ils m'ont assisté. Vraiment, j'ai eu une assistance minimum euh, pour, pour, fier, pour faire ma vie. Je suis avec les gens, quand j'ai des difficultés, les gens viennent au secours, les gens me demandent si ça va, je dialogue avec les gens. On vit dans un système qui il nous pousse à la compétition. Dans cette compétition, certaines personnes, par rapport à leur nature, ils n'ont pas très débrouillant pour avoir une meilleure place dans cette société. Alors, ce sont des victimes. Soit les problèmes économiques, soit psychologiques, ça vient peut-être en France, euh, parfois les conséquences génétiques. Alors euh, ces gens-là, ils ont besoin d'un soutien par l'État ou voilà, par leur alentour. Donc ces lieux, ces lieux où on s'est rassemblés tout, on s'est solidarisés et puis on se donne euh, épaule par épaule on essayait dans son sens de sortir. Et dans ces lieux-là, on se trouve. C'est un lieu c'est très familial, c'est très humain. On ne cherche pas les valeurs sur les gens. On accepte tout le monde, soit, quelque, soit religion, soit culture, soit physique. Et voilà. Quand je suis venue la première fois ici, euh, j'ai eu peur parce que de l'extérieur, j'ai vu les hommes, un petit peu, il y a de l'alcool et tout ça. enfin un peu, pas beaucoup, mais certains. Et ça m'a fait peur de me rapprocher, j'étais toujours isolée. Mais avec le temps, j'ai commencé à parler avec eux et avec la communication, ça se passe bien. Et avec ces hommes, en fait, c'est eux qui protègent les femmes. Euh, les femmes et les hommes, on est, on est comme des frères et sœurs, en fait. C'est l'instinct animal, on a besoin de se protéger. On n'a pas à l'aise pour avoir contact avec le public, pour chercher des amis. Et voilà, on a un peu... On a un peu... mal dans sa peau. Et... parce qu'on n'a pas su de notre avenir. Et on ne sait pas qu'est-ce que nous attend après Utopia. Et on a inquiétude, le lendemain, il y a une descente, Utopia fermée, on a tous à la rue. On ne sait pas où il faut aller, où il faut dormir. Dans les lieux qu'on vit, on ne voit pas des travailleurs sociaux qui viennent, ils nous posent des questions et ils fait quelque chose pour nous. On se sent abandonné complètement. C'est l'endroit où on se sent heureux quand on en squatte. Là, quand on entre, on est chez les familles. exemple, la formation qu'on est en train de faire, là, c'est proposé à partir de l'Éthiopie. Ils nous proposent toujours des... Des, des sorties, des manifestations, des organisations, des soirées dansantes. Et donc ils nous font beaucoup de choses vraiment pour nous faire disparaître les soucis. Avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Avoir des ailes ça ne suffit pas. Donc euh, la vie c'est un combat. Il faut te battre euh, pour réussir. Il faut surmonter, il faut toujours espérer. Euh, la chose que je souhaite euh, ici, que les gens soient solidaires plus que ça. Euh, J'ai trouvé beaucoup de personnes, euh, la plupart des personnes qui sont là, ils sont très très intéressantes et, et sont, ils ont beaucoup de richesses à l'intérieur d'eux. Il y a parmi nous euh, des peintres, des musiciens, des comédiens, des écrivains. Et moi, j'aimerais bien que tous les gens soient solidaires et faire quelque chose ensemble, parce qu'on est ensemble.